arrêté depuis vendredi dernier pour son implication dans un méga scandale de corruption, de trafic d'influence et de diffusion de fausses informations pour déstabiliser l'État, a été officiellement transféré depuis hier dimanche 12 septembre à la prison militaire où il a été incarcéré en compagnie de deux de ses anciens collaborateurs, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Il s'agit, selon nos informations, du lieutenant-colonel Ziad Bougaba. Fils du général-major Rabat Bougaba, ancien patron de la première région militaire à la fin des années 90, décédé le 25 janvier 2021, ainsi que du lieutenant-colonel shérif Takurapt. Ces deux anciens officiers ont occupé des fonctions très sensibles au sein de la DDS de 2014 jusqu'à 2020. Le lieutenant-colonel Ziad Bougaba était le chef du bureau de sécurité à savoir le responsable du bureau de la DDSE au sein du consulat d'Algérie à Bobigny dans la région parisienne de fin 2014, jusqu'à 2016. Ensuite, il avait été promu premier responsable du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie en France, à savoir le premier représentant des services secrets algériens à Paris, de 2016 jusqu'à 2018. Le lieutenant-colonel Shérif Takurapt a dirigé, quant à lui le bureau de sécurité du consulat général d'Algérie à Paris de 2016 jusqu'à 2020. Ces deux officiers supérieurs du « renseignement extérieur » sont cités parmi les principaux accusés dans le dossier du général-major Mohamed Bouzit, dit Youssef. Le lieutenant-colonel Ziad Bougaba est même accusé d'avoir fait fuiter des informations sensibles et classées secret défense pour les transmettre à des youtubeurs ou des influenceurs sur les réseaux sociaux établis à Londres, dans le but de torpiller d'autres euros. Responsable militaire ou civil de l'état algérien. Des complots et intrigues qui risquent de valoir à l'ex-collaborateur du général-major Mohamed Bouzit, dit Youssef, de très sévères peines de prison. Cependant, il s'avère que la purge au sein de l'institution militaire algérienne ne va pas s'arrêter là, et d'autres anciens généraux sont également dans le collimateur. Leurs arrestations ou incarcérations devraient intervenir dans les jours ou semaines à venir, certifient nos sources. Il s'agit notamment du général Boura Rozig, alias Abdelkader, l'homme qui a dirigé la puissante direction, générale de la sécurité intérieure, DGSI, depuis le mois d'août 2015 jusqu'à fin mars 2019. Considéré comme l'un des plus fidèles anciens alliés de Saïd Bouteflika, le général Abdelkader fait l'objet d'une enquête judiciaire menée discrètement par le tribunal militaire de Blida. L'homme a d'ailleurs été récemment interdit de quitter le territoire national, lorsqu'il s'est présenté, à l'aéroport international d'Alger. Selon nos sources, il pourrait être prochainement convoqué par le centre principal militaire d'investigation, CPMI, de Benaknoun pour qu'il soit auditionné avant d'être présenté devant des juges du tribunal militaire de Blida. Le général-major Amar Amorani, commandant des forces de défense aérienne du territoire, considéré comme l'un des anciens fidèles, collaborateurs du défunt Ahmed Gaïd Salah, ex-patron de l'institution militaire de 2004 jusqu'à décembre 2019, est également dans le viseur d'une enquête menée par la justice militaire, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Amar Amrani risque d'être bientôt relevé de ses fonctions pour subir le même sort que celui du général-major de Gris, l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, incarcéré le 13 juillet dernier. Plusieurs autres anciens collaborateurs du défunt Ahmed Gaïd Salah devront subir aussi une terrible déchéance, et rejoindre leurs anciens collègues à la prison militaire de Blida. C'est le cas notamment de l'ex-directeur de la communication. De l'information, de l'orientation au MDN, le général major Boilem m'a dit l'imogé la semaine passée, qui fait l'objet lui aussi d'une profonde enquête. Mais c'est au sein de la gendarmerie nationale que cette purge risque de provoquer beaucoup de dégâts. En effet, deux anciens patrons de la gendarmerie nationale sont dans le collimateur des enquêteurs de la direction centrale de la sécurité de l'armée (DCSA). Il s'agit du général Noureddine Gouasmia, qui avait été nommé à la tête de la Gendarmerie Nationale en août 2020, en remplacement, du Général-Major Abderrahman Harar. Au lendemain de son limogeage le 3 août 2021, Nourodine Gouasmia a été placé sous interdiction de quitter le territoire national, ISTN, et fait, d'ores et déjà, l'objet d'une profonde enquête sur des soupçons de corruption et de trafic d'influence au profit de plusieurs barons de la contrebande à la frontière tunisienne dans la wilaya de Tébessa. Son prédécesseur, le Général-Major Abderrahman Harar est également soumis à une ISTN depuis son limogeage début août 2020. Les deux anciens commandants de la Gendarmerie Nationale devront prochainement comparaître devant des juges d'instruction près le Tribunal Militaire d'Oblida, qui décideront enfin de leur sort. C'est dire que les incarcérations d'anciens hauts responsables militaires, connaîtront de nouveaux rebondissements dans les mois à venir.